Ok, il est 23h53. Euh, J'érémel Mel, Octave, Pastien. Ce que euh, je vais pas pouvoir vous prendre parce que là, euh, ça va faire 4 heures que je suis, euh, que je suis là. Et euh, moi-même étant en reconnexion avec mes émotions en ce moment, euh, je pourrais continuer pendant 3 heures de plus. Hein. Mais euh, tout à ses limites. Euh, donc je vous propose de revenir la semaine prochaine un peu plus tôt. Bon là, c'est vrai que cette semaine, il y avait énormément de monde. Mais en tout cas, euh, je vous propose de revenir la semaine prochaine pour euh, me poser vos questions. Euh, OK. Alors, je termine rapidement avec ce que j'ai connecté aujourd'hui du groupe. Alors, en vrac, euh, il y avait donc évidemment le côté, euh, le côté émotionnel, euh, les attentes. Ok. Alors, qu'en est-il du groupe de ce soir Le groupe de ce soir, euh, avec toute, euh, toutes les structures euh, individuelles et familiales que j'ai pu connecter, il s'agit de vivre pour soi euh, un émotionnel qui te nourrit toi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune légitimité à courir après un émotionnel. Alors, à de courir après, il n'y a aucune légitimité, aucun honneur. Aucune valeur à essayer de faire correspondre son émotionnel à une, à une légitimité extérieure, à un cadre extérieur, à une autorité extérieure. Parce que l'émotionnel, c'est euh, ta manière de te sentir, ta manière de t'exprimer, ta manière de te, euh, de te revivre à chaque instant. Euh, ouais, de te revivre à chaque instant. Le tout... Ah oui, donc au niveau... Euh, euh, au niveau d'en dessous... On est dans une quête de repères à travers l'autorité extérieure. C'est-à-dire qu'on souhaite que l'autorité extérieure euh, nous dise quelles sont les limites de, nos expéri de notre expérience émotionnelle euh, et qu'elle ne nous jette pas la pierre. Donc l'autorité que l'autorité ne nous jette pas la pierre si euh, notre émotionnel part en vrille. Donc si alors si quoi si euh, les règles qui sont dans mon émotionnel sont euh, à côté des règles de la structure familiale. Okay. Donc en fait, c'est notre rapport aux émotions dans la famille, dans un groupe et dans la société. Euh, évidemment, à aucun moment, une émotion ne peut être justifiée. Et quelque part, c'est bien ça qui nous fait chier dans le groupe de ce soir. On n'est pas capable de juste pondre une émotion et j'ai bien dit le mot « pondre », parce que c'est une gestation, une émotion, en fait, sans utiliser, alors sans connecter à un niveau mental, le niveau mental de la famille, si tu veux, où il y a les règles et les dogmes, ce que je disais, et sans faire une comparaison. Donc on est sans cesse en train de, effectivement, comparer est-ce que cette émotion est bien dans cette situation Est-ce que cette émotion est bien dans ce contexte Etc. etc. Est-ce que cette émotion est bien en face de cette personne Est-ce que j'ai l'autorisation, s'il vous plaît, monsieur D'exprimer de, euh, de, euh, cette émotion devant vous. Ouais. Et effectivement, ça, c'est du pur mental et du pur contrôle. Sans ça, en fait, on, on, on, on Ah oui, sans ce contrôle mental, sans, ce que, sans le, le, cette dynamique que je viens de, que je viens de vous décrire, euh, il n'y a aucune légitimité dans la société. Donc, en fait, notre place, dans la so euh, notre place dans la société dépend de cette validation euh, extérieure et de ce questionnement qui tourne en boucle sans cesse, en fait. C'est un schéma qui vous tourne en boucle. Alors, euh, évidemment, le, la porte de sortie n'est pas d'essayer de tout valdinguer, euh, n'est pas de tout envoyer valser, de tout détruire et de dire « bas l'autorité » mais simplement euh, de poser de l'autorité pour soi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire c'est ce que je disais à Patrick et c'est ce que j'ai dit un peu tout au long de la soirée à certaines personnes. C'est que l'émotion devienne un repère. Autant, alors un repère. Euh, un repère, ça veut dire oui, pour le groupe, donc c'est autre chose. Pardon. Un repère, ça peut être un but. Un but n'est pas forcément mental. Un but, c'est quelque chose qui pose une direction. Un but, c'est l'aiguille euh, de la boussole, si tu veux. Et donc, faire en sorte que tes émotions deviennent un repère, que ton système émotionnel devienne quelque chose du coup, auquel tu puisses te référer pour acter, pour te diriger, pour prendre des décisions, pour créer des solutions, pour créer euh, un lien. Euh, tout ceci n'est pas Spécifique au mental. Ce sont deux choses totalement différentes. Ok. J'ai l'impression que c'est bon par rapport à tout ça. Euh, tout sur les émotions validées. je suis en train de revoir dans, dans la structure du groupe. Alors, émotions, validation, validation du père, de l'autorité. Ah, mais oui. Et donc, du coup, il y a le. Il y, a le côté, il y a le côté maman, donc le côté validation des émotions à l'intérieur. Euh, ouais Donc le groupe tourne autour d'une insécurité émotionnelle à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y, y a autant une crainte de voir ces, ces émotions se manifester à l'extérieur qu'une crainte que les émotions nous mangent à l'intérieur. Et donc on, on essaie de se mettre euh, sur une île... Euh, ou plutôt sur la plus haute montagne possible pour éviter qu'il y ait de l'eau qui arrive, et donc qu'il y ait des émotions qui arrivent et de, de se faire submerger ou manger à l'intérieur. Ça, c'est très intéressant. C'est vraiment très, très, très, très intéressant. Euh, OK. Donc, on a peur de voir ces émotions se manifester à l'extérieur parce qu'on a peur de détruire l'extérieur et on a peur de toucher l'expérience intime, intérieure de nos émotions parce qu'on a peur qu'elles nous bouffent. Donc c'est quoi la porte de sortie par rapport à ça de manière globale c'est il euh... okay. euh, y a une notion de pouvoir accepter que le pouvoir soit euh, uniquement pour soi ouais, c'est ça le pouvoir les, nos, dans le groupe de ce soir, les émotions le pouvoir passe par l'expression et par, pas l'expression passe par l'intégration de nos émotions le fait d'assimiler nos émotions et de les poser quelque part dans notre vie et ensuite de les utiliser pour manifester et d'exprimer quelque chose. Euh, ça, c'est OK. Ouais, c'est OK. Ouais, avec tout ça, on est bon. Et il est minuit. Elle est pas belle, la vie Donc, du coup, je vous remercie pour... Euh, avoir participé à Cartographie de l'inconscient. Euh, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir ma page pro Facebook pour euh, toutes les conférences de cette année 2021. Il y en a jusqu'en août. Euh, quoi d'autre N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker si vous avez aimé. Comme ça, ça permet... Euh, bah, ça permet à d'autres personnes qui seraient susceptibles de vouloir la voir parce qu'ils auraient euh, le centre d'intérêt de la spiritualité, du travail sur soi ou de la clairvoyance de tomber sur la vidéo. Et sinon, n'hésitez pas à mettre quelques commentaires si vous avez euh, d'autres questions. Des commentaires en bas de la vidéo YouTube, j'insiste, donc sur ma page YouTube, ma chaîne YouTube, pardon, qui s'affiche juste en bas. Et puis, voilà. Euh, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet s'il y a toutes mes vidéos aussi qui y sont et puis voilà donc concernant l'intégration n'hésitez pas, pas à prendre le temps euh, d'intégrer tout ce que je vous ai dit parce que en général euh, comme c'est pas que mental et c'est tout sauf mental n'hésitez pas à, à prendre votre temps pour euh, intégrer, assimiler, prendre soin de vous et à l'inverse n'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour euh, vous remettre une couche en fait parce que, en général le mental euh, squeeze un peu quelques émotions c'est marrant, j'ai dit quelques émotions, j'allais dire quelques informations euh, squeeze quelques informations pour euh, faire un peu le truc à sa sauce et euh, réinterpréter euh, ce qui s'est dit donc voilà sur ce, je vous souhaite euh, une bonne soirée. Le thème du jour était les émotions. N'hésitez pas à revisionner la vidéo. Et je vous donne rendez-vous du coup mercredi prochain. Déjà pour les mercredis de l'éveil à 10h30. Et pour euh, cartographie de l'inconscient, mercredi prochain à 20h.